C'est vrai que c'était merveilleux ce matin. Le chant, l'animation, la qualité de la musique, l'harmonie, c'était beau. Trop... Ah oui, c'est vrai, on n'a plus besoin là. Alors, maintenant, frères et sœurs, ouvrons notre Bible dans Jean chapitre 10. Jean, chapitre 10. J'ai intitulé à mon message ce matin, « Elles ne périront jamais. jamais. » Qui a dit ça? Jésus. Jésus. C'est toujours la même qui donne réponse. réponses. Qui a dit ça? Jésus. Jésus a dit ça. On va voir dans quel contexte. Et il a aussi dit à certaines personnes, vous n'êtes pas de mes brebis. Il dit à certains, elles sont mes brebis. Et il dit à d'autres, vous n'êtes pas de mes brebis. Alors, dans le chapitre 10, donc, et au verset euh, pour donner un peu le contexte général, c'est tout le, le chapitre 10. Et dans le fond, ça commence vers le chapitre 7, à la fête des tabernacles. Et il y a une série d'événements qui arrivent autour de cette fête. Comme vous savez, vous l'avez certainement remarqué, le nom des fêtes est mentionné assez souvent. La Pâque, tabernacle. Et ici, on a la fête de la dédicace. Euh, entre les versets 19 et 21 et le verset 22, il y a environ deux mois de distance. Entre la fin des tabernacles et la fin de la dédicace, donc il y a un espace de deux mois, comme on va voir. Mais, comme contexte immédiat du, pour ne pas retourner trop longtemps sur le message de notre frère Louis la semaine passée, c'est drôle. Moi, j'avais prévu en prêchant, commencer avec le verset 20, qui n'entre pas dans mes, euh, dans mes passages à traiter, mais comme contexte immédiat. Et la semaine passée, Louis a lu tout le passage, mais il s'est arrêté au verset 19. Mais il n'a pas lu le reste. J'ai trouvé ça prophétique. <rire> parce que ça ne se fait pas d'habitude, hein? on lit le, le, le, le paragraphe. Là. Alors, après que Jésus a enseigné aux juifs, la réaction a été la division parmi le peuple. Et ils en disaient, il a un démon, pourquoi vous l'écoutez, il est fou. Parce que dans la croyance populaire de l'époque, quelqu'un qui avait un démon, il était fou. C'est un fou. Et euh, donc, d'autres, ils disaient, ben non, est-ce qu'un démoniaque, et il parle comme ça, ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. on sait comment ça parle un démon, mais comment, Jésus ne ressent pas ça du tout, ben non. Et non seulement ça, est-ce qu'un démon est capable d'ouvrir les yeux des aveugles alors, division parmi le peuple. C'est pas la première fois. Déjà dans chapitre 7, verset 20, dans chapitre 8, c'est la même chose. Le peuple divisé. Mais Jésus ne s'est pas caché et il leur a pas dit "Bah ben non, non, non, vous avez mal compris." Mais eux résistaient. Les, les, les responsables, ils ne voulaient pas croire en lui. Et euh, euh, il y a plusieurs textes, ah oui, vous vous souvenez qu'est-ce que Simon avait dit à ses parents lorsque j'étais bébé et qu'il a eu le bébé dans ses bras, le bébé Jésus dans ses bras, il avait dit à ses parents, cet enfant sera un quoi? Un signe. Non pas d'unité parmi le peuple en Israël, mais il sera un signe de contradiction, de controverse. Jésus, c'est exactement ça qu'il a été pendant les années de son ministère, un sujet de controverse en Israël. Et euh, parce que tout ce n'était pas prêt à le recevoir. Il n'était pas dans une disposition spirituelle pour voir la révélation du Fils de Dieu lui-même en personne, le Messie, le Roi d'Israël. Il n'était pas prêt. Il savait tout ça. Mais c'était rendu tellement liturgique, tellement formaliste, et on s'est attaché tellement aux traditions et au choses de la formelle que le cœur n'y était pas. Et Dieu leur a dit, « Votre cœur est éloigné de moi. Vous dites de bonnes choses, mais votre cœur est éloigné de moi. Je ne veux rien savoir. Je, je ne suis pas content avec ça. Moi, je te veux toi. Je pas juste des paroles et puis un culte superficiel. C'est pour ça qui m'intéresse. C'est toi qui m'intéresse. « C'est toi que j'ai créé. »« Et c'est toi que je veux sauver mon frère, ma sœur. »« C'est toi que Dieu a voulu et il veut. »« Et si quelqu'un parmi nous n'appartient pas au Seigneur, sache, je peux te le dire formellement, que c'est toi que Dieu veut. » Et euh, Et disons un mot ou deux à propos des démons. Qui sont-ils? Vous savez ces choses, mais c'est bien le jeu de répéter pour nous, nous, nous aider nous-mêmes à être, à discerner la volonté de Dieu, à discerner leurs actions, leur influence euh, Est-ce que vous avez peur des démons? Soyons honnêtes. Levez la main ceux qui peuvent dire Moi, je, je n'ai pas de démon. Ok, d'accord. Il y en a qui ne peuvent la fouille, <rire> mais, pas me euh, l'avouer, là, c'est parfait. Mais c'est sûr que tu ne déjeunerais pas avec un démon, hein. sachant que tu n'irais pas prendre une marche avec tu ne feras rien avec lui. Euh, mais les démons, ce sont des esprits créés par Dieu. Il ne les a pas créés démons, il les a créés esprits. Ils sont devenus des mauvais esprits, des esprits impurs, comme Jésus les appelle, comme l'Écriture les, les appelle, des esprits qui ont suivi leur chef, qui est devenu Satan. Dieu n'a pas créé Satan, il a créé un esprit très puissant à qui il lui a confié plusieurs... Responsabilité, mais qui s'est révolté, qui a voulu prendre la place de Dieu. Il a tenté un coup d'État, c'est ça qu'il voulait faire et qu'il cherche toujours à faire, mais il sait qu'il ne réussira pas. Mais jusqu'au bout, il va s'essayer. Alors, donc, c'est le tiers des anges, le tiers des esprits l'ont suivi et euh, travaillent avec lui à détruire les œuvres de Dieu, à, à rendre à, aveugles les gens par rapport à leur connaissance de Dieu. Aujourd'hui, les gens disent, ben, « c'est qui ça, Dieu? C'est qui ça, Jésus? »« Vous vous dites comme si l'autre dit comme ça, l'autre dit comme ça. » Un mélange épouvantable. Alors, euh, donc, les démons sont... Euh, il est écrit qu'ils ont des enseignements, des enseignements de démons, un, un, Timothée chapitre 4, verset 1, lorsqu'il parle des doctrines des démons, qui, une des caractéristiques, c'est qu'il parle contre le mariage, euh, dans le texte, ils ont des enseignements, ils ont des serviteurs, des prédicateurs, des prédicateurs de mensonges. L'apôtre Paul parle des autres assez, assez souvent. Euh, donc, euh, ça veut dire qu'on euh, peut entendre la voix des démons à travers les enseignements ou à travers les philosophies de, que les uns et les autres peuvent avoir. À savoir, est-ce que ces philosophies-là, leur origine, vient de Dieu ou est-ce qu'ils viennent de leur propre fond et qu'ils viennent de l'homme tout court, à l'exclusion de Dieu? Alors, il faut discerner, c'est pas toujours quelque chose de fantastique là, mais les philosophies c'est très séducteur. On envoie nos enfants dans les universités, ils sont, ils sont élevés, enseignés dans toutes ces philosophies-là, purement humaines, centrées sur l'homme, centrées sur l'humain, l'expérience d'un pêcheur à l'exclusion de où il est important pour l'Église comme pour les parents de bien enseigner leurs enfants, de les solidifier, de les préparer à affronter euh, le mensonge dans la vie de tous les jours. Alors, donc, euh, euh, les démons, les apôtres ont dit à Jésus quand ils les avaient envoyés témoigner, ils sont revenus, ils ont dit, ils étaient excités, et une des choses qui les excitait, il dit, même les démons nous sont soumis. On avait juste un mot à dire -nous. en ton nom, mais il s'en allait, il avait peur de nous. Une question, pourquoi j'ai peur des démons Pourquoi j'ai peur de Satan J'ai eu peur de Satan. Juste de prononcer son nom, j'avais peur. Il mm. ne fallait pas que je prononce son nom. Ou oh, si on pas des mauvais esprits, juste, je craignais qu'en évoquant juste le nom, c'était comme malédiction. Tu sais. mm. Et là, j'ai réalisé qu'ils avaient le pouvoir sur moi. Et en lisant l'écriture, j'ai vu que ce n'était pas normal. Et j'ai dit, Christ est le maître. Eux ont peur de lui. C'est ça que vous lisez dans l'Évangile mm -hmm. Ils ont peur de lui. Ils ont pour être nombreux dans cet homme en qui il y avait une légion, des centaines de mauvais esprits dans un seul homme. Mon ami, comment ils font Jésus n'a pas eu peur et il les a chassés toute la gaine avec un seul ordre. Et ils sont partis. Il est le même. Et là, je réalise qu'il m'a sauvé, qu'il a fait de moi son disciple. Et donc, tant que je, je suis à côté de Jésus, je qu'ils ont, c'est quoi là, qui, qui a peur, là eux me voient, mais je savais que Jésus, Jésus est avec moi. Et ils ont peur de Jésus. Alors... Alors j'ai dit, ok, ma fête, c'est parce que je ne réalise pas ma position. Je ne suis pas conscient de la réalité. La réalité est que non, Christ m'a affranchi de leur pouvoir. Il m'a affranchi du pouvoir du péché. Il nous a transportés. On a changé d'équipe. On était là, et il dit qu'il nous a transportés pour, pour être dans le royaume de Dieu, là où Dieu règne. Mais il y a encore, comme je l'ai déjà dit, de la contestation dans le royaume de Dieu. Le royaume, il a plusieurs applications, plusieurs éléments qui peuvent être dans le royaume, là où Dieu règne. Mais on voit que sur la terre que l'homme conteste Dieu. Autant notre pays, notre province, le monde entier ne se préoccupe pas de ce que Dieu peut dire, peut penser, il existe, il n'existe pas, on s'en fiche. Et, euh, et donc, nous devons savoir que nous sommes commandés le diable, comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Et c'est quoi l'ordre que Dieu donne à ses enfants Résister. Résister. Résister. Résister, lui, avec une foi ferme. Et il fuira. Il fuira. Il fuira. Mais comment je vais pouvoir résister si je n'ai pas Résister veut dire que j'ai de l'assurance. Mon assurance vient du Seigneur. Il est mon chef. Il est mon sauveur. Il me protège contre les accusations du diable devant Dieu. Hein? Il se présente la face là devant Dieu, je ne comprends pas comment. Et il nous accuse jour et nuit. Mais, de l'autre côté, Jésus se tient là. Il est l'avocat de défense. Les amis, Jésus est l'avocat de défense de ceux qui ont mis leur. lui ont remis leur dossier, le dossier de leur âme, de leur éternité, de leur péché. Ils ont mis ça entre ses mains. Et Christ a payé pour eux à la croix du calvaire. Alors, euh, donc, mais on, on ira plus loin dans la bataille, dans le combat spirituel, dans un autre, mais au moins je voulais. Euh, mettre ça -en, en évidence parce que le texte s'y prête bien. Verset 22. On célébrait, euh, on célébrait une fête, donc, et la fête de la dédicace. La fête dédicace, ce n'est pas une fête qui est ordonnée par Dieu. Alors, vous savez, il y a à peu près sept fêtes dans l'année que Dieu a donné à Israël pour qu'ils puisse célébrer différents aspects de leur vie ou de l'intervention de Dieu dans leur vie. La Pâque, lorsqu'il a sortis d'Égypte, par exemple, et d'autres, la fête des récoltes, etc., la fête des moissons. Et, euh, mais cette fête-là a été instituée par euh, un nommé euh, Judas Maccabée euh, en 164 avant Jésus-Christ, en souvenir de la purification du Temple. » qui avait été profané par un nommé Antiochus Epiphan. C'est qui, sont Antiochus Epiphan? C'était le roi de Syrie au deuxième siècle de 175 à 164 à peu près. Il a régné. Il est un descendant d'Alexandre le Grand. Alexandre le Grand avait quatre généraux et lorsqu'il est mort, le, euh, tout l'Empire grec a été divisé entre quatre généraux. Et lui, il est descendant d'un de ces quatre généraux-là, à qui avait reçu le, le, le, le royaume de Syrie et des alentours. Il y en avait un autre pour l'Égypte, puis euh, deux autres ailleurs. Alors, mais cet Antiochus-là était tellement grec dans ses pensées et dans sa culture, qu'il a voulu imposer le, la culture grecque, les dieux grecs, partout dans son royaume. Et il avait réussi à conquérir Jérusalem en 175, et là, il, il a interdit la, la Bible, hein, la Bible de l'époque. Il a, il a fait brûler tout ce qu'il pouvait trouver... Et il a interdit sous peine de prison et même de mort. Il a interdit le culte au Temple. On ne pouvait plus offrir les sacrifices comme on connaît dans l'Ancien Testament. Interdiction. Et comme si ce n'était pas assez, il a détruit l'autel le, sur lequel on offrait les sacrifices. Il a détruit et il en a construit un pour adorer Zeus, pour offrir des sacrifices à Zeus. Et il a pris une statue et il l'a installée dans le lieu très saint, dans le temple. C'est ce qu'il avait fait. et une bonne partie des juifs du peuple de Dieu une bonne partie se sont mis de son côté une bonne partie sont devenus ses alliés ils étaient d'accord incroyable n'est-ce pas Dans, à la fin du monde Jésus dit, « L'amour du plus grand nombre se refroidira. » Et dans la, beaucoup vont apostasier. Ça veut dire que ça, c'est des gens qui se disaient chrétiens, mais qui finalement ne l'étaient pas. Ils étaient juste des lèvres, ils étaient juste socialement ou euh, religieusement, mais qui n'appartenaient pas de cœur à Jésus. Et beaucoup, pas juste beaucoup, mais ils vont apostasier, celui qu'ils vont abandonner la foi qu'ils croyaient avoir. Et on a donc une démonstration là de ce, que, de ce qui s'est passé dans le peuple de Dieu, euh, qui était Israël à l'époque, euh, il s'était mis de son côté. Et là, les fidèles, dont Matathias, qui était le grand prêtre, et lui, il a décidé de prendre la résistance avec ses fils, dont Jean, Maccabée. Vous lirez dans les livres Apocryphe euh, vers la, la fin de Maccabée, 1 et 2 Maccabée. Alors vous allez avoir, lire tout l'historique en détail de cette période-là, entre l'Ancien et le Nouveau Testament, qui se sont déroulés vers ces années-là, entre 175 et 164 avant Jésus-Christ, donc au deuxième siècle. Alors, après une guerre euh, constante qui a duré pendant trois ans, beaucoup ont perdu la vie, mais avec détermination, Jean Maccabée, avec ses frères, qui ont conduit le peuple dans la révolte contre Antiochus, et ils l'ont vaincu. Ils ont réussi, avec toute la puissante armée syrienne, alors qu'ils étaient beaucoup moins nombreux, moins bien armés, moins entraînés. Et là, ils ont célébré Dieu. Ils ont vu que la délivrance venait de l'Éternel, comme bien des fois dans l'Ancien Testament. Et c'est là qu'ils ont commencé la fin. Ils l'ont libéré le 25. Pour nous, c'est décembre. Pour eux, c'est Kislev. Ça, c'est le, le nom de leur mois mais qui correspond à novembre-décembre. Et euh, les, les, euh, euh, les, les, les, euh, les commentateurs, ben, ils disent que c'est le 25 décembre, hein, ça arrive là. Et ce n'est pas nécessairement un prélude à la fête de Noël, mais rien. Ils n'ont pas associé ça à la fête des païennes, mais c'était, ça voulait dire, le temple a été délivré, purifié, libéré et consacré à Dieu, à nous. Le temple n'est pas consacré à Zeus, il est consacré au culte de Dieu. Et c'est ça le sens de la fête, de la dédicace, avec une telle importance, ça a duré huit jours et non pas sept comme d'habitude huit jours de célébration, de réjouissance, et à chaque année, il fêtait cette fête-là jusqu'à aujourd'hui. La fête, aujourd'hui, elle porte le nom de Hanouka, H-A-N-O-U-K-A. Alors, Hanouka peut-être que vous l'avez déjà entendu parler mm -hmm. un peu plus, là. Alors, donc, on est à cette fête-là, la dédicace célibaire, et au Moyen-Orient, déjà ici c'est pas mal froid, hein, au mois de décembre. Imaginez, moi je me rappelle, le Liban, Israël, c'est la, la même température. C'est la saison des pluies, et c'est froid, ok, et la pluie est froide. J'ai senti ça fin octobre en arrivant au Canada, première en sortant de l'avion. Ça, ça m'a fait penser juste hier. Le lien est venu, mon ami. Là, j'ai compris. Euh, en sortant de l'avion, quand on est parti du Liban, il faisait beau, il faisait chaud, et on arrive ici, on débarque de l'avion, et il pleut. Mais la pluie est glaciale. Et froide. Et là, j'ai mis dans mon cœur, je dis, « Ah, mais c'est quoi ce pays-là <rire> j'ai eu le sentiment qu'on allait être malheureux au Canada et malheureusement ça a été le cas. Mais là, j'attends encore... pas. <rire> Avant de connaître le Seigneur. Mais, mais, mais là, là j'ai compris pourquoi j'ai fait ça si froid en que ça. Je suis habitué à cette à cette froide là en janvier. et Là, on est juste fin octobre. Hé, hey, c'est l'endroit de ma fête, il fait beau d'habitude. Alors, euh, donc, c'était l'hiver, et vous allez voir que c'est pas pour rien ce petit détail-là et là, parce que ce qu'on apprend, c'est que là, Jésus se promenait, et là, on va mettre deux diapositives, euh, Jésus se promenait sous le portique de Salomon. De, oui, de Salomon. C'est moi qui ai quelques de... mots <rire> Ok. Ah, le voilà. Alors, vous avez, vous avez ici une illustration du, euh, du temple, de, de, de la cour. Et vous voyez ici cette partie-là où c'est marqué 11. C est, c est On ne le tout voit tout pas bien là. <rire> ok, ça. Ah, ah, oui, là c'est mieux. Voilà. Vous voyez, c'est parfait la colonnades, comme ça. Bon. Ce que vous voyez là, là c'est le, le top, c'est le toit de cette promenade qui est en Alors, ça, c'est du côté est du temple. Et, et la deuxième va nous donner une image, là aussi, encore. <rire> y a-t-il quelque chose, Lise Ah, ok, la voilà. Bon, alors, ici, on a une illustration, un dessin de à, à quoi ressemblait euh, la, la, la promenade okay, sous, les portiques, sous le portique de Salomon. C'était un endroit où on jasait, on allait faire une promenade. Euh, on se promenait. Euh, un, quelqu'un, il pouvait avoir des disciples, là. et puis là, c'est un endroit où il va les enseigner, un peu comme des fois un parc, un grand parc, là. un petit groupe qui font ci, un autre groupe qui font ça, les autres s'amusent, les autres gens. Et dans cet endroit-là, à ce moment-là, Jésus y allait également parce qu'il faisait froid et qu'il pleuvait, c'était la saison des pluies, en allant en dessous des là ben, ils sont protégés, puis le vent est, est moins fort de ce côté-là. Alors, Jésus se promène là, et en se promenant, les Juifs, regardez verset 24, les Juifs l'entourèrent et lui dirent, « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspense? Si tu es le Christ, si tu es le Messie promis par les prophètes hein, de l'Ancien Testament, Dis-le nous franchement. Dis-le nous ouvertement. Dis-le nous publiquement, que tout le monde t'entende là. Tu une fois pour toutes là. Quelle est leur intention d'après vous? C'était de croire en lui? De le, le, le, le, le, le, l'accuser. Exactement. Jésus n'est pas Dieu. Mm -hmm. Alors, Écoutez, là, on est vraiment dans le vif du sujet. Jésus lui répondit, mais je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Vous voulez que je vous le dise? Mais je vous l'ai dit. Souvenez-vous, chapitre 5, quand j'ai guéri le paralytique, je vous l'ai dit, mon Père agit, j'agis aussi. Le Père a voulu et il veut que le Fils soit honoré comme honorant le Père. Je, je vous ai dit qu'il m'a donné le pouvoir de ressusciter les morts. Je vous ai dit que j'étais le Fils de Dieu. Donc, je vous le dis, mais vous ne croyez pas. Bon. D'accord. Euh, vous vous souvenez, j'ai raconté l'histoire un jour, j'étais aux frontières américaines, et puis on voulait passer d'autre bord pour un déjeuner, j'étais quelques amis, et puis euh, là je dit aux au gars qui était là, qui j'étais. Mais est-ce qu'il m'a cru Non, il dit papier, paper, je ne sais pas quoi, là. Alors, on lui donne nos papiers. Mais là, mes papiers ne le convainquaient pas. Mon <rire> <rire> mes papiers ne le convainquaient pas. Ben, ben, Qu'est-ce qu que tu veux que je fasse, là Je n'ai pas d'autre chose à lui donner. Ben, il dit Ça vous prend le passeport. Il ben, le passeport. Je n'ai pas le passeport. « Comment ça vous n'avez pas le passeport ?»« Il dit, Vous venez aux États-Unis et puis, sans passeport ?» ben, Je dis « Écoutez, ce pas prévu qu'on vienne, mais là je raconte l'histoire. »« ben, Enfin, allez, laisse-nous passer. »« Il ne veut pas nous laisser passer. Ben, »« Je ne peux pas lui donner d'autres preuves que ça. »« Alors, s'il ne me croit pas mes paroles et puis les preuves que je lui donne, » résultat, J'entends. Alors, ici, les Juifs disent à Jésus, tu ne l'as dit, on ne te croit pas. Ok, Jésus leur dit, d'accord, je vais vous donner mes papiers. Et c'est quoi ces papiers? Les miracles. Les miracles nombreux. Il leur dit, « Les œuvres que je fais au nom de mon Père, les œuvres que je fais au nom de mon Père, je ne les fais pas en mon nom, là. je vous le dis avant, mon Père m'a envoyé pour que je fasse ces œuvres-là devant vous. Le Père veut vous les voyez, ces œuvres-là. Donc, ces œuvres-là, il rend témoignage, il confirme qui je suis, il confirme mes identités, mon identité. Mais encore là, vous ne croyez pas. Donc, je vous le dis, vous ne croyez pas, je vous montre mes papiers. Et vous ne croyez pas. C'est quoi qui... Qu'est-ce que je peux faire de plus? Souvenez-vous de Nicodème. Nicodème, au chapitre 3 de Jean, il est venu de nuit voir Jésus. Et lui, qu'est-ce qu'il l'a frappé en regardant Jésus? Il a dit, les œuvres que tu fais, il n'y a personne qui peut les faire si Dieu n'est avec lui. Et voilà. Ces miracles-là, ça prouve que tu n'es pas juste un saint homme. Ça prouve que, et on reconnaît que ces œuvres-là, c'est Dieu seul qui peut les produire. Et Nicodème a cru pas juste sur les paroles de Jésus, mais sur l'épreuve qu'il donnait, sur la démonstration de qui il est. Alors, mais ici, les autres chefs juifs, ça ne leur suffit pas. Ni les paroles de Jésus, ni ses actions, ni ses œuvres. Non. Alors, allons voir un peu plus en détail. « Mais vous ne me croyez pas parce que vous n'êtes pas de drogues. Vous ne me croyez pas parce que vous n'êtes pas de Je pense que ça allume quelque chose dans votre esprit. « Qui est responsable de croire » Dites-moi ça. Qui est, qui est responsable qui, qui Dieu tient responsable de ne pas croire vrai, Réfléchissez. Oui. Qui est responsable Les Juifs ou c'est Dieu qui est responsable de leur incrédulité, de leur refus d'accepter le témoignage de Jésus. Ok, je... ne vient au Père que par moi. Si Dieu si l'appelle si si si si si si si si si Jésus. Alors, Jean avait dit, déjà dans le chapitre 6, donc ils ont tous reçu cet enseignement-là, Jésus leur avait dit, écoutez, ne soyez pas surpris que vous ne croyez pas en moi. Parce que tout ce que le Père me donne, okay? Tout ce que le Père me donne vient à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient moi. Alors, réfléchissons la sélection. Réfléchissons. C'est la faute de qui? De ne pas croire. Vous voyez, le Père, il attire ces hommes-là à Jésus. Et Jésus est en train de leur enseigner et puis, de démontrer la volonté de Dieu, que Dieu veut les sauver, mais par lui. D'accord Dieu parle à son peuple. C'est son peuple, Israël. C'était le peuple de Dieu. L'Église n'était pas là. Mais eux n'ont pas voulu. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas cru croyaient Moïse, hein? ils ne croyez pas Jésus. Il disait croire Moïse, mais, Moïse de, de, de, mais Jésus leur a dit, « Moïse, avant un témoignage de moi. » Exact. Alors, il dit, « Vous ne voulez pas suivre Moïse non plus ?»« Vous prétendez suivre Moïse, mais vous ne le suivez pas, il n'y a pas de moi. » Il a dit, chapitre 18, « Dieu va vous envoyer un autre prophète comme moi, écoutez-le et d'autres okay. choses. » Euh, je ne sais pas si je l'ai écrit par après, mais dans les autres textes, je, je vous le donne de, de mémoire, d'accord? Vous allez certainement y, y penser. Euh, dans chapitre 6 et 7, où Jésus leur dit, vous ne, euh, il dit vous ne, je, je vous dis la vérité, mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Vous voulez encore chercher la vie éternelle par votre pratique religieuse, par votre hypocrisie, par votre ritualisme, votre formalisme. Vous ne voulez pas le Père m'envoie pour vous sauver pour donner ma vie pour vous. Mais vous ne voulez pas venir à moi. C'est la faute de Dieu. Est-ce pas Dieu qui le Oui, il les a à Jésus, là. Là, Jésus est en train de leur dire la vérité pour qu'ils soient sauvés. Il dit, je vous dis des choses pour que vous soyez sauvés. C'est pour ça que je vous dis ces choses-là. Je vous pose une question. Est-ce que Jésus était sincère? Oui. Est-ce qu'il était honnête okay. Donc, lorsqu'il leur dit, je veux vous sauver, est-ce qu'il est honnête Est-ce qu'il est sincère Oui ou non okay. Déclarons-le fermement. Sinon, il ne faut pas rester en, entre deux choses. Est-ce que Dieu est coupable ou est-ce que c'est l'homme qui est coupable C'est l'une ou l'autre. Mais il est écrit que Dieu a voilé les juifs pour que nous on puisse entrer aussi. Alors, là, on entre, on ouvre une petite porte. Okay. Alors, voyons voir ici. Est-ce que Dieu a voilé le cœur de ces gens-là Est-ce qu'on voit quelque chose dans ce passage-là okay. Ou dans cette relation où Jésus cherche à persuader, cherche à convaincre. Il fait tout ce qu'il peut. Pour persuader son peuple qu'il est le Messie, envoyé par Dieu. OK? Ils cherchent tout, là. Mais eux refusent de croire. Ils ne pas dire au manque d'informations. Jésus mène à ces méchants qui cherchent à le tuer. Ils ont pris des pierres pour lapider Jésus. Ils ont encore les roches dans leurs mains. Et là, Jésus leur continue à leur parler. Ils ne se sauvent pas tout de suite, là. Ça se pourrait que. Mais... Être... Le fait que la peur est en eux, s'ils si se mettent à croire en Jésus, puis ce n'est pas du correct qui croit, ils ont peur de ça. Comme tu dis, la division, Quand ils se mettent sur le côté de Jésus, ils vont être rejetés par le, par le groupe par exemple, qui croit à l'homme. Donc, les deux, là, là, la peur peut faire des choses dans le monde. Est-ce que la peur est une excuse devant Dieu non, non. pour ne pas croire non, en Christ? Non, non. non. La réponse est non. Quand ça va venir le temps, là je, je ok, où l'Antéchrist va établir son règne puis qui va forcer l'humanité à avoir la marque, ok, sa marque. Plus, il n'y a plus de place là pour, pour la peur. Si la peur est là, c'est que c'est soit qu'on accepte la marque, soit qu'on l'accepte pas. Et Dieu dit que ceux qui acceptent la marque, oui, ils auront le pouvoir de manger de boire, attention, le droit de parler de Christ, de parler l'État. Mais regardez les chapitres par après. Là. Ils ne peuvent pas jouir tellement de cet avantage-là. Oui, les chrétiens vont souffrir. Mais là, c'est l'intervention de Dieu contre eux. Et il est extrêmement sévère, envers, tout le système et tous ceux qui auront accepté cette marque. Vous le l'irez. On, on a fait l'étude, mais ce n'est pas grave, il faut relire encore là pour voir. La peur n'est pas une excuse. Il y a plusieurs juifs qui avaient cru de bouche parce que justement, ils avaient peur d'être exclus, ils n'osaient pas le dire. Alors, est-ce que Jésus était content avec ça? Est-ce qu'il est comme ses disciples. Le commentaire qui, qui est donné nous dit bien, il dit « Ils l'ont fait. » Pourquoi? Pour plaire. Pour oui. plaire, pour ne pas être exclu de la guerre. C'est pas comme ça. Quand tu dis oui à ta femme pour le mariage, c'est un oui ou c'est juste un peut-être que oui. C'est vrai ou non? Il y, y a un moment là où il n'y a plus de place pour la paix. Il n'y a plus de place pour vous, rien qui va justifier. Quand tu vas dire oui, quand la femme dit oui à son mari, il y en a, elle renonce à tous les autres, et lui aussi renonce à tous les autres. Et il y a une exclusivité là. On est d'accord? Pourquoi ce serait moins absolu avec Dieu? Pourquoi? On pense que Dieu fait les que Dieu puisse se contenter de peu? Jamais. Il a payé le gros prix. Il a payé son fils, son fils a donné sa vie. puis Dieu va accepter des, euh, un petit engagement du goût des lèvres, hypocrite, artificiel, jamais. C'est pour ça que Jésus dit, il est celui qui aime son père, sa mère, plus que moi, n'est pas digne de moi. Celui qui aime sa propre vie, plus que moi, il ne peut pas être mon disciple. Il ne peut pas. Et le, donc, ces Juifs, là, hein, parce qu'il y en a plusieurs qui ont cru par après on le sait, par le livre des actes, ok, il y a beaucoup de prêtres qui ont cru, il y a des pharisiens qui, qui sont devenus croyants, mais ça ne change rien à ces purs et durs, là, qui refusaient à tout prix d'accepter Jésus, alors, la confrontation, là, est vive. Là, on est, ils ont les roches dans leurs mains pour lapider Jésus, là. Et là, Jésus leur dit, encore là, il dit, « Ok, vous voulez me lapider? Je vous ai montré plusieurs belles œuvres ou bonnes œuvres de la part de mon Père. Okay? Je vous ai montré. Il venait de guérir un, un aveugle. Il a guéri un... un, un, un un lépreux, il a guéri des milliers de gens. Ils le savent, il a rempli Jérusalem par ses miracles. Je vous ai tout montré ça. Est-ce que j'ai menti? Correct, rapidez-moi si vous pensez que j'ai menti. Non, pas si vous pensez, si vous pouvez me convaincre que j'ai menti. Est-ce que Jésus a été hypocrite avec eux? Est-ce que Jésus a volé Est-ce que Jésus... Mais de quoi vous voulez m'accuser Vous m'accusez parce que je vous dis qui je suis. Puis que je vous le prouve. Vous ne voulez pas accepter mon identité. Quand nous témoignons, quand nous parlons du Seigneur, parlons de, de, de qui il est, de ses œuvres. Regarde, il fait référence à ses œuvres, pour convaincre les juifs, il n'est pas encore mort sur la croix. Il est pas, on n'a pas encore l'Esprit de Dieu n'a pas encore été envoyé, non. Nous devons exposer les qualités de Jésus, ses œuvres, qu'est-ce qu'il a fait. Moi, j'ai parlé avec un juif à un moment donné quand on était en Israël, et il voulait me dire que Jésus était un homme comme un autre, et puis comme tous les chefs religieux. J'ai dit, attends un peu, là. J'ai dit, euh, il dit, Mahomet n'a pas donné aucune preuve de ce qu'il a dit. Ni Bouddha n'a pas donné de preuve de ce qu'il a dit. Ce sont des philosophies, ce sont des révélations qui, soi-disant, mais quelles sont les preuves qu'ils ont données alors que Jésus, tu le sais, je lui dis tu le sais, tous les miracles, tu me dis dictes dans le Nouveau Testament, tu connais l'histoire de Jésus, regarde toutes les preuves qu'il a données, les preuves, il ne savait pas quoi répondre là-dessus. Alors, alors eux ont dit, si on te lapide, ce n'est pas encore des bonnes œuvres, parce qu'ils ont été témoins de ces œuvres-là. Ce n'est pas cause de ça, là, mais parce que tu dis, je suis le fils de Dieu, et tu te fais l'égal de Dieu. C'est pour ça qu'on on veut te tuer. Tu as dit de bonnes choses tu as, oui, tu as rempli Israël avec les bonnes œuvres, tu as fait du bien, tu as guéri du malade, tu as ouvert les yeux des aveugles, tu as aidé les pauvres, tu sais, tu as fait tellement de choses. Et tout ça, au lieu de dire, de crois qu'il est le fils de Dieu, la preuve, tu mérites à moi. Tu te fais les gardes de Dieu que ceux qui traînaient pour Dieu n'étaient pas Oui, bien sûr. C'est un blasphème. Mais là, ils ne pouvaient pas, eux, prouver que Jésus avait tort. Ils n'avaient aucune preuve si ce n'est leur croyance. C'est tout. Parce que toutes les preuves sont contre eux. Les preuves que Jésus sont là, ils ont été faites devant des millions de témoins pendant trois ans et demi. Il n'y a pas eu beaucoup de chômage pendant ce temps-là. OK? Devant des millions de témoins. Donc, Jésus a rempli Israël et finalement, là, il est allé à la croix quand il l'a voulu. Selon ses termes et selon ses conditions à lui. Alors, le Seigneur Jésus a dit Mes brebis, par contre, elles entendent elle entend ma voix, elles me connaissent, je les connais, elles me suivent. Et je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Voilà la promesse du Seigneur. Il y a un miracle là, on a chanté tantôt, n'est-ce pas, le salut. Qu'est-ce qu'on est devenu? C'est un miracle. À part de Dieu que de croire que de faire partie de ces de brebis parce qu'il est humainement impossible de le devenir. Jésus a dit, vous devez naître de nouveau. Vous devez devenir une nouvelle créature. Vous n'êtes pas capable, je sais bien, je vais le faire moi. Faites-moi juste confiance. Je vais le faire. Priez-le, s'il vous plaît. Seigneur, merci pour ta belle parole. Vrai, honnête, intègre. Tu es fin. Tu as prouvé, démontré tout ce que tu disais. Personne ne pouvait t'accuser de rien. Tu es notre berger. Nous avons confiance en toi. Merci, Seigneur Jésus, pour la vie éternelle que tu nous as promis et que nous savons que tu vas nous donner. Déjà, on commence à l'expérimenter par ton esprit, l'esprit d'alliance. Amen.